À partir des années 80, les téléphones portables sont devenus des objets du quotidien. D'ailleurs, certains n'imaginent plus leur vie sans smartphone. L'émergence de la téléphonie, dite mobile, a été une véritable révolution technologique et une évolution majeure dans la vie des consommateurs qui sont, pour la plupart, connectés en permanence. D'après les statistiques d'utilisation mobile dans le monde, Environ 2709 téléphones sont vendus chaque minute. Notre smartphone ne nous quitte plus à table, aux toilettes, dans le bain ou même au lit. Cet objet est presque devenu une, une extension de votre bras. Pourtant, il faudrait se méfier de ces appareils électroniques. Certaines bactéries présentes aux toilettes, dans le bain ou même au lit peuvent nous rendre malades, comme l'intoxication alimentaire, le rhume ou l'infection. Ces bactéries, après être entrées directement en contact avec notre corps, elles s'accrochent à nos mains et se transmettent jusqu'à notre nourriture pour ensuite venir se loger dans notre bouche. « Les smartphones sont, eux aussi, devenus un vecteur de transmission pour les organismes infectieux. » explique Philippe Tierno, professeur clinicien en pathologie à l'Université de New York. « Même si vous vous lavez les mains avec du savon avant de manger, il suffit que vous touchiez votre smartphone pour les contaminer à nouveau. » Plus un nombre élevé de personnes touche une surface, plus le risque de contamination est grand. Si vous touchez une barre de métro sénante et que, ensuite, vous consultez vos mails sur votre téléphone, ce dernier sera recouvert par les microbes des personnes qui ont touché cette barre de métro. Ajoute Philippe Tierno. Bonjour. Bonjour, comment ça va Bon et toi Bien je vous aujourd'hui de de venir. Sinon, je passe une bonne journée. Oui, bah, en physique, nous avons commencé un nouveau chapitre sur les rayons électromagnétiques. C'est marrant, aujourd'hui, en naviguant sur internet, je suis tombé sur un article qui disait que les téléphones émettent rayons électromagnétiques. Sérieux Oui, les codes se divisent. Donc, depuis de nombreuses années, les téléphones portables envoyés sur le de la population. La technologie toujours prend grandissante. Ces équipements, dans la vie quotidienne, deviennent chaque année de plus en plus sophistiqués. Et leur utilisation simplifie. Ils émettent tous un rayonnement appelé rayonnement électromagnétique ou ondes micromagnétique. C'est le nouveau de nos adolescents qui l'utilisent en moyenne entre 2 et 5 heures par jour. C'est énorme. Aujourd'hui, les parents s'inquiètent et répètent sans cesse. Ne reste pas à de ton téléphone. Tu vas attraper un cancer. Et je suis sûr que tes parents ont l'attraper ça quand tu es pas en train plus petit. Mais attends, c'est quoi tout ça Écoute aussi, c'est pas fini. D'après le Parisien, le téléphone mobile appriterait 500 fois plus de bactéries que les sièges de toilette. 500 fois plus de bactéries que les sièges de toilette Mais qu'est-ce que tu racontes Comment est-ce possible Je ne sais pas. J'ai découvert ce sujet ce matin. Euh, attends, attends. En fait, mon père est un biologiste en, en laboratoire. Il pourra nous expliquer tout cela. Ok, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on entend Allons-y. Allez Comment vous ah, bien. Nous sommes venus aujourd'hui justement pour parler d'un sujet qui nous a paru bizarre. Quel est ce sujet qui vous paraît bizarre La veille, nous avons vu sur les infos que les téléphones portables sont des vénéas bactériques. Des bactéries On en trouve partout. Dans le sol, dans la bouche, dans notre intestin, partout. Et monsieur, quelles sont les expériences qu'ont fait les chercheurs pour connaître que les téléphones sont des Alors, bonne question. Donc, tout d'abord, il faut effectuer les prélèvements sur les téléphones. Pour effectuer un prélèvement, il nous faut un écouvillon. Un écouvillon est une longue tige munie à son extrémité un morceau de coton utilisé pour réaliser des prélèvements microbiologiques. Il contient un milieu liquide de conservation dans lequel le biologiste mettra l'écouvillon après le prélèvement, ce qui va permettre de conserver les bactéries pendant une durée maximum de 2 heures et d'en freiner la prolifération. Après avoir fait les prélèvements, on passe à la culture microbiologique. En microbiologie et bactériologie, donc la culture microbiologique donc, désigne la propagation des bactéries dans des milieux nutritifs différents. Dans notre cas, nous utiliserons deux milieux nutritifs. La gélose au sang de mouton, c'est une gélose rouge vif qui contient des globules rouges du sang de mouton. Elle permet, elle est peu sélective, elle permet cependant d'apprécier les qui qu'effectuent certaines bactéries. Donc les bactéries capables de détruire complètement les globules rouges, forme des colonies, forment des colonies où, entourées d'une zone claire qui est visible donc, sur la gélose au sang et si l'hémolyse sera incomplète donc, les colonies ne seront pas visibles donc, sur la gélose au sang de mouton. La gélose maconquée est une gélose qui permet l'isolement des entérobactéries donc elle contient des agents sélectifs qui freinent, qui freinent le développement des bactéries à gramme positif donc et ces, ces agents qui, sont, euh, qui, qui freinent le développement de ces bactéries sont le cristal violet et les sels bilaires. Enfin, les boîtes de pétri sont placées 48 heures dans une étuve pour développer la flore bactérienne. Cette étape s'appelle l'incubation. Vous, comme vous voyez, l'étuve a une température de 36 degrés, donc ce qui est favorable au développement des bactéries. Après ce laps de temps, on observe le développement des bactéries à la surface de la gélose. En quoi le téléphone portable est-il un vecteur de bactéries Comment s'en débarrasser C'est la problématique de notre TPE que nous, Ahmed, Hamza et Hussein, élèves de première S au lycée français international d'Alcobar, allons tenter d'élucider. Pour y répondre, nous verrons dans un premier temps les différents types de bactéries présentes sur les téléphones d'après certains articles scientifiques. Ensuite, nous présenterons l'expérience initiatrice de notre TPE. Par la suite, nous expliquerons le processus de stérilisation du téléphone avant d'y conclure. Tout d'abord, nous verrons qu'est-ce que les bactéries. Les bactéries sont des êtres vivants composés d'une seule cellule. On dit qu'elles sont unicellulaires. Ce sont des micro-organismes autrefois appelés microbes. Les bactéries n'ont pas de noyau, ce qui les distingue des levures qui sont aussi unicellulaires, mais qui ont un noyau. Il en existe des bénéfiques pour l'homme, et d'autres peuvent causer des maladies infectieuses. On dit qu'elles sont pathogènes. Elles sont environ 50 fois plus petites que les cellules animales, environ un micromètre, c'est-à-dire un millionième de mètre. Il est pour cette raison difficile de les observer au microscope optique. Une bactérie n'a qu'un chromosome. D'après Science à Avenir.fr, 7000 types de bactéries différentes, ont été identifiés sur 51 échantillons parmi lesquels des bactéries omniprésentes dans notre organisme treptocoques, souvent présentes dans la bouche des staphylocoques et des corynebacterium que l'on trouve communément dans la peau Nous avons effectué l'isolement par la méthode des cadrans. L'isolement est une technique qui permet de séparer les bactéries d'un échantillon. L'isolement permet d'obtenir les colonies différentes, espacées les unes des autres. On cherche à isoler les différentes cellules de l'échantillon. Chaque cellule isolée étant alors potentiellement successible de conduire à une colonie. Mais parfois, nous obtiendrons des colonies mixtes, difficilement résolubles. L'isolement permet d'observer les colonies. Pour ce faire, on utilise une anse de platine. Cet instrument est stérilisé entre chaque utilisation. L'étante est utilisée par la plupart des prélèvements, car elle va permettre d'obtenir des colonies isolées des différents germes. Elle permet d'avoir une estimation semi quantitative de la quantité des germes contenus dans les divers prélèvements. Le premier cadran est réalisé en effectuant des zigzags sur le quart de la gélose avec une quantité variable de prélèvements puis lance et avant l'encensement des trois autres cadrans. Les téléphones avec de l'alcool isopropyl. Donc voilà, donc cette lingette contient de l'alcool isopropyl. Donc maintenant nous allons mettre les téléphones dans l'enceinte UV pendant 10 secondes. Ça c'est l'équipe, il euh, était blessé avant. Ah c'est son équipe préférée Oui, non tu sais. Ah, tu avais déjà dit. Oui, ouais. bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous Bien, je vous. vous. Assis-vous bon, monsieur. Merci, grand prie. Mais voyons, après toutes ces expériences, vous utilisez encore vos téléphones Vous n'avez toujours pas compris que les téléphones sont des vrais à bactéries oui. Ne nous vous inquiétez pas, pas, monsieur. Nous, nous avons toujours l'achat chat de la avec nous pour, pour nettoyer nos téléphones. Mais attendez, nous oui. avons oublié de remercier les personnes qui nous ont aidés à la réalisation de ce projet. Pour cela, nous remercions nos professeurs encadrants, Monsieur Yamouti et Madame Karai, professeur d'SVT, Madame Abidi, professeur de physique chimie, ainsi que Dr. Rajab et Dr. Sima, les biologistes du laboratoire de Proker, qui est toujours présent à répondre à nos questions. Et un grand merci à Monsieur Chamjad qui nous a aidé à la réalisation de notre production de TPE.